Bonjour tout le monde c'est content de vous voir en vidéo SQDC aujourd'hui on parle du wedding cake de spinach toujours un plaisir de vous voir la semaine dernière on a vu un produit de spinach, le GMO cookie qui était mon préféré de spinach est-ce que le GMO cookie était de meilleure qualité entre les autres produits de spinach non je ne crois pas euh, tous les produits de spinach euh, sont de bonne qualité mais c'est juste qu'il n'y avait pas un là, qui était vraiment plus accrocheur que les autres euh, on sait que dans les, la première gamme de prix des produits spinach ils étaient tous à 27 dollars et là ils ont sorti trois nouveaux produits spinach moins chers 25 et 80 donc 1 dollar et 20 moins cher pour le Blue Dream, le GMO cookie et le wedding cake. Euh, mais je pense sincèrement, sincèrement que les produits à 27$ et ceux à 25,80$ sont de même qualité. Faut vraiment que vous trouviez votre arôme préféré. Donc je le répète, euh, dans la première gamme de prix, là, les produits à 27$, mon préféré était le diesel. Mais le GMO Cookie à 25,80$, non seulement est mon préféré de spinach, mais fait aussi partie de mon top 10 Winman. Oui, Ici le wedding cake, j'ai entendu parler, euh, beaucoup l'ont aimé. Donc, est-ce qu'il va détrôner le G.M.O. Cookie ou va être seulement deuxième ou Il sera pas là pendant toute. Vraiment hâte de l'essayer. Euh, c'est le seul wedding cake qu'il y a à l'SQDC. Par contre, euh, à l'SQDC, on a trois ice cream cake. Là, vous allez me dire oui mais de, oui, man. wedding cake puis ice cream cake, c'est pas pareil. Vous avez raison, mais le ice cream cake c'est fait de Wedding Cake et Gelato 33. Donc, c'est très intéressant, le Ice Cream Cake. On sait que Winman adore le Ice Cream Cake de cet Arc Craft Collective. On n'a pas essayé le Ice Cream Cake de Indiva et on n'a pas essayé le Ice Cream Cake de Edison. Le futur nous le dira si on l'essaye. Donc, écoutez, le Wedding Cake, le seul à la SQDC, euh, c'est fait avec quoi du Wedding Cake eh bien, écoutez, c'est bien simple. C'est fait avec du triangle couche et du animal mince. <coughs> Pardon. <coughs> le triangle couche, on ne connaît pas ça ici à Winman. Mais, mais, nous allons connaître ça bientôt. Car je me suis commandé, je les ai poursu encore, des graines de cannabis de GG4, Gorilla Glue numéro 4, mélangées en triangle couche. Donc, le triangle couche est une variété euh, qui est utilisée pour faire le Wedding Cake. Donc, 25.80, Wedding Cake, saut de sécurité, 20... Toute TAC, toute THC, 21.5. Et on peut avoir, ici, entre 20 et 27. Donc, un peu de difficulté à l'ouvrir. Ces affaires-là, là... là C'est pas fameux, là. Ça, ça déchire tout, man. On va pousser à l'intérieur. Ah! Oh, C'est pas évident. Hein? C'est pas évident. C'est pas évident. Là, on cherche... Euh, on cherche... Euh... Et voilà, meilleure façon de le faire, là. Meilleure façon de le faire. Cariophilène, terpène dominante, cariophilène. Et ensuite, on a myrcène, limonène, linalol, humulène. C'est-tu 18 ans et plus, ce vidéo? On a le goût de dire des senteurs, des senteurs 18 ans et plus. Ouh! Genre, on aime ça beaucoup, beaucoup. Puis, wow, on n'aime plus trop ça. Non, je pense que ça être pas pire. Des petits bouts, des petits bouts. On va regarder ça de plus près avec les luminettes magiques. Même chose, euh, qualité spinach. Aucun problème avec ça. Même j'aime ça. J'aime la qualité spinach. C'est très beau. Très, très, très beau. Écoutez, euh, dans la situation où ce qu'on est aujourd'hui, il n'y aura pas de zoom sur les cocottes. Si vous voulez voir les cocos de plus près, on va aller voir ça sur mon Instagram. Non, ça sent bon. Ça sent bon. Euh, le GMO Cookie était très très très fort. <coughs> en taux de THC. Écoutez, euh, il, il est vraiment très très beau. C'est vraiment comme les autres produits spinach. Je vais égrainer ça avec vous, sans arrêter la caméra. Parce qu'ici, c'est real shit, bro. Real shit. Real talk. Ou juste ne pas faire de dégâts. J'ai vraiment hâte de fumer ce wedding cake là. Ça fait 4-5 jours là que je fume mon propre cannabis, que je fume mon zombie's gueuleuse et puis il est bon, il est bon, il, il goûte pas grand chose, petit goût gazé, goûte gra pas grand chose, petit goût gazé, mais euh, tout THC vraiment faible de mon zombie's gueuleuse là. J'imagine 12-14%. J'aime le wedding cake! J'aime le wedding cake! Donc on va rouler ça ici. Je me. J'ai fumé un GMO Cookie. Peut-être même deux. J'avais euh, un défaut. J'avais un défaut avec le GMO Cookie de Spinach. Euh, je ne sais pas si... qu'est-ce qui t'arrive. J'avais de la misère. Il, il, il pompait mal. Mon joint pompait mal. Euh, C'est-tu parce qu'il était trop humide ou il était tellement sec qu'il n'y avait pas d'air qui passait? Euh, il n'y avait pas d'air qui passait dans mon joint. Là. Euh, deux joints. Deux joints là, que j'ai un peu presque scrappé. Pompait, pompait. Ça pompait pas. Euh, très rare. Très rare que ça m'arrive avec le cannabis, la SQDC. Donc, on va mettre ça, ça. On va mettre ça, ça, ça. On va mettre ça de côté. On va se faire un petit bout de carton. On allume ça. Ici, on appelle ça un, un cannabis hybride et dominance hybride indica. Donc, ça va nous calmer. Hein? Ça va nous calmer un peu. Habituellement, là, quand on dit un buzz indica, ça veut dire un buzz relaxant. Et tous ces terpènes-là, là, on parle de cariophyllène, myrcène, limonène, mais ça donne quel genre de goût? On parle ici de sucré fruité. Terreux. Donc, il n'y a pas de goût de diesel ici. Ce qu'on aurait aimé avoir quand on lit le mot limonène. Mais là, le limonène, est-ce que c'est plus le citron, les agrumes? Parce que si on écrit fruité, il euh, faut que ça soit associé à un fruit. <coughs> Le fruit, c'est quoi? C'est-tu bleuet? C'est quel fruit? C'est-tu citron? Est-ce que c'est l'orange? En général, le, le pamplemousse aussi. On a eu aussi euh, raisin, un peu le gombalo nos raisin, avec le purple chitral, avec le shishka berry de Namasté, purple chitral de San raphaël Donc, euh, rapidement comme ça... Euh, euh, euh, Mircelle imonen, le gros. Mircelle Puis, je voulais vous dire une chose aussi. J'espère que vous êtes là euh, en grand nombre. En grand nombre. Le GMO Cookie, euh, j'avais dit qu'il ressemblait au Platinum Cake. Mais le GMO Cookie ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, au produit OMI. Le Cush Cookie. OK? GMO Cookie ressemble beaucoup au Cush Cookie. Vraiment, là, deux compétiteurs. Puis, avez-vous remarqué le Cush Cookie c'est plus Abba Médic, le fournisseur. Hein? Le couche cookie <coughs> a changé de fournisseur ou quoi? On va regarder ça ici, là. Euh, couche cookie. Je me rappelle que c'était Abba Medics. Et puis là, présentement, le couche cookie. Les entreprises green tone. Les entreprises green tone. C'était pas ça qui était écrit avant. C'était pas ça qui était écrit avant. Bon, d'accord. On revient ici. <coughs> Excellent. J'allume ça. T'as va avoir de la misère avec la gare aujourd'hui. On y va avec le wedding cake. 21%. On peut avoir jusqu'à 27%. Cariofilane. <coughs> J'espère qu'il ne nous dérangera pas le carioflen, mais je pense que non. Prête pas prête, j'y vais. C'est bon. C'est bon. Hum, GMO Cookie, Wedding Cake, les deux sont très bons. Est-ce que le GMO Cookie avec son. Je parle, il a eu 27%, 29% de PHC, Est-ce que c'est ça qui faisait la coche, là, qui. qui hein, on sait là, que ça tout joue avec le goût un peu, hein. Un Wedding Cake à 27% contre un GMO Cookie à 20%. Je pense que. J'ai juste pris une pof, ok? Je n'ai jamais fumé encore. On va, comment, on va continuer. Je pense que j'aime mieux le GMO Cookie, mais j'aime le Wedding Cake, OK? <rire> J'étais sûr de triper tu Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il fait partie de mon top 10? Euh, pas mal serré, c'est vraiment serré entre le GMO puis le Wedding Cake. Là, je mettrais... Euh... Je me demande si un Wedding Cake, je l'ai dit tantôt. Un Wedding Cake à 27, contre un GMO à 20. Peut-être que je prendrais un Wedding Cake à 27, voir... J'aimerais essayer ces deux produits-là au même taux de THC. C'est ça que j'aimerais essayer. Très bon, mais. Euh, J'irai avec le GMO Cookie, mais. Euh, il est très bon, ok? Tu ne te feras pas avoir avec ça. 25,80. Un produit à 25$, là. 25,80. Euh, je n'ai pas de problème avec le Wedding Cake. Écoute, je te laisse là-dessus. Donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire. <coughs> Dis-moi si tu vois une grosse différence entre le GMO cookie et le wedding cake de spinach. C'est quel ton préféré de spinach? Est-ce que tu trouves que les trois produits à 25,80 sont de meilleure qualité à 20, que, 27 que ceux à 27$? Je pense que tous les produits spinach sont de la même qualité. Sincèrement, à cette heure, il faut que tu trouves ta variété. OK, ciao. va sur mon Instagram, ça roule au bout. Va t'abonner sur mon Instagram, le lien est en bas dans la description. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oublie pas, 30 vidéos en 30 jours au mois de juin. Marathon du mois de juin, Winman. Ciao.